Il y a 30 ans, ce soir, 14 femmes ont été tuées par un homme parce qu'elles étaient femmes. Trente ans plus tard, on a encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre la misogynie, la violence fondée sur le sexe, la haine et la discrimination. We must all pledge ourselves today and every day to fight, fight for the respect owed to every single human being. Nous allons continuer de combattre ensemble la violence fondée sur le sexe. Nous allons renforcer le contrôle des armes à feu en éliminant et en, en interdisant les armes d'assaut de style militaire. Nous avons un consensus clair à la Chambre des communes. Nous avons un consensus clair à travers le pays. Nous allons continuer de forward ensemble. We will raise our daughters to be anything they want to be and to be free from fear. We will raise our sons to be allies and to be feminists. And we will keep fighting every day for a better world. Merci.